On y arrive, oh, oh, oh, oh, oh, oh. on y arrive, on arrive. On, arrive. Et on est en train de perdre encore beaucoup de sur détails. Bienvenue dans ce troisième épisode. Aujourd'hui on va créer la première maison de notre environnement de science-fiction. Voilà à quoi il ressemble à présent. J'ai rajouté un peu de décor, j'ai mis beaucoup plus de lumière sur les astéroïdes pour les mieux. J'ai commencé la création d'un bâtiment, d'une terrasse ici, que vous pourrez voir au fur et à mesure du développement du projet. Alors Une fois de plus, je vous invite à me suivre sur Instagram pour voir l'évolution du projet entre les vidéos. Et sans plus attendre, on commence. Alors on va commencer avec un cube qu'on va agrandir, grandir on va monter un petit peu, je vais faire une maison étalée. Alors je vais tout de suite commencer par mettre une texture pour voir ce que je fais. Comme on a que 30 minutes, je ne vais pas mettre les détails des textures. Ensuite, on va aller dans UV Editing pour mapper les briques correctement. S passe pour Scale, maravilloso On retourne dans Modeling, je vais dupliquer la maison. On va mettre ceci. ceci. Donc je vais faire des colonnes que je vais mettre au point pour que ça fasse un peu moins cubique. Je dupliquer au lieu d'en faire à nouveau, bah c'est pour garder la texture que je vais tout de suite ramapper. Et aussi comme ça, j'ai directement la bonne hauteur. On va Non, plus comme ça. -ce que c'est mieux comme ça Ça m'a l'air, c'est Ici, Shift-D pour dupliquer. Ensuite, on va encore dupliquer le bâtiment principal. Le rétrécir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir un petit peu un petit peu, ça démarre un peu. Là, on va lui mettre une nouvelle texture. Donc, je vais mettre une texture d'ardoise pour faire le toit. Mmh. Quand on Attends dans les et Donc de haut, c'est pas si mal. De côté, c'est absolument horrible. Quand ici, je vais pouvoir sélectionner les faces. Donc cette face-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. On va faire Project View, donc de cette façon, ici, vous voyez que la dimension est respectée. Il faut qu'elle soit aussi grande qu'elle. Ah, c'est bizarre. Euh... Je suis en train de perdre encore beaucoup dans des détails. Bah, je crois bien que oui. Ah, ok, c'est ça. T'es trop grand. Es trop... Oh, oh, oh, oh, oh, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Ok, bon. Ça, c'est bon, et on a perdu. <rire> Ok, super. Ah, bah en plus, on s'en fout un petit peu parce que. Voilà, ah bon, ça c'est le problème évidemment. Qu'est-ce qui se passe si je fais. whoopsie. si je fais exclude ouais, C'est bien ce qui me semblait que ça allait faire un truc un peu bizarre. Euh... Ok, ok, ok, ok vraiment être les devants, mais tant pis, tant pis, du faut Je vais faire mon sculpting avant de faire mon mapping. C'était assez idiot. Ok, on va dire que ça c'est bon comme ça. Ouh, euh, bizarre, hein? Mais euh, bon, on va dire que ça passe à peu près. Et tant passer la porte. Donc, on va faire un autre ici. Ouais, large aussi, évidemment. Je suis coté comme ça ici. Bon, je vais pas faire l'heure que tout à l'heure, je vais d'abord finir mon modeling. Donc, on va faire extrude, S pour être ici. extrude, on recule la porte, et voilà, on a un super beau cadre de porte. Donc, on va mettre la dernière texture que j'ai récupérée. Et voilà, tout beau. beauté. On retourne dans les UV editing. Ok donc on va dire que ça c'est à peu près bon ok parfait 15 minutes 15 minutes c'est pas si marqué conscience on va aussi faire de la... vite vite vite ici un peu c'est minutes ok On va rajouter Un cercle Non, pas un cercle Pas un cercle Une sphère Une sphère c'est peut-être un tout petit peu gros comme poignée, Ok. Donc, ensuite, il nous faut une serrure. Donc, euh, je vais faire ça comme... Euh, je sais pas trop ce que je fais là, mais de toute façon, on le verra pas vraiment, normalement. Donc... Euh... Si vous avez euh, du meilleure c'était pour faire des serrures, euh, n'hésitez pas à commenter parce que j'ai vraiment fait euh, peu n'importe Donc, ici on va racheter un nouveau matériau. Les matériaux peuvent être rachetés ici ou dans Shading. Donc, je vais augmenter le métallique pour que ça reflète. Et je vais le mettre plus sombre. les métalliques, peut-être mettre même euh, un peu cuivre, comme ça, c'est bien. Non. Et voilà. Merveilleux, donc une minute. Qu'est-ce qui restait à faire Des fenêtres éventuellement. Et des accessoires pour la lumière. Donc, on va essayer de se faire des fenêtres un peu originales peut-être. Euh, Je n'ai pas fait ça, bon, c'est ça pas grave, tant pis. Pas le temps, pas le temps, pas le temps. Bon, ce qu'on va faire, c'est mettre une texture différente donc, pour la vitre. Donc on va faire plus ici, plus ici, vitre. Ici, ce qu'on voulait faire, c'était métallique, pour la finesse à 0. On ne voit pas parce que j'ai pas fait signe et voilà. Donc, donc comme ça, une belle vitre qui cache habilement l'intérieur de la maison. Ouais, ça, non, <rire> bon, ok, on n'a plus le temps. On va dire que ça, c'est bon. On va mettre deux 2 et y. Je vais tout faire. Rotation Z et Z intégré dans la scène finale. Il faut que je me grouille. Ok, donc. Euh... dans les modifiers et je vais mettre un wireframe donc wireframe on va faire apply ensuite on va faire ah on va commencer on recommence on recommence on, ah, on va le dupliquer ouais, wireframe ça on va l'appliquer et lui on va mettre les nouveaux matériaux donc on va faire métal 2 et lui on va faire un métal c'est ici on revient, on revient vite vite vite vite vite on va dire que c'est accroché d'une façon vicieuse enregistre et j'exporte en fdx pour le monde d'origine donc on apporte notre maison est vraiment Okay. On va faire ça. ça... Ah non, il a pas tous les matériaux qu'on suivit. Faites-le. Faites-le. Et... le Faites-le. le Faites-le. Faites-le. Faites-le. la bonne caméra. Euh... Parle-moi d'un antique Limax toi. Bon, je trouve le rendu quand même très sympathique. Euh, pour le temps qu'on a mis, bon, effectivement, c'est sûr que la maison manque singulièrement de profondeur, ça se voit, que c'est des textures planes. Mais ça c'est modifiable après, je vais pouvoir euh, retravailler pour mettre de la profondeur euh, avec les autres informations des textures et peut-être avec un petit peu de sculpting et de modeling. Sinon, pour un 30 minutes, je suis quand même content. C'est sûr que la maison a l'air d'être au-dessus du précipice. D'ailleurs, c'est clairement le cas. Donc euh, voilà pour le troisième épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez du projet en général. Donc je ne sais pas encore avec exactitude ce que je vais faire pour les épisodes futurs, mais je sais que le prochain sera malade. Donc rendez-vous samedi prochain, et d'ici là, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous sur Facebook, si vous l'avez encore. Ciao